Les collections de la BULAC s'organisent par domaine géolinguistique. Toutes les langues enseignées dans les divers départements de l'UNALCO sont représentées à la bibliothèque. Ainsi, chaque étudiant trouvera les documents dont il a besoin. La BULAC possède des collections d'une grande richesse. Vous y trouverez des fonds exceptionnels, uniques en France, voire en Europe, pour certains domaines. Toutes les disciplines sont représentées. Vous trouverez des manuels de langue, des dictionnaires, des ouvrages sur l'histoire, la géopolitique ou encore la littérature. Pour plus de détails, vous trouverez sur le site web de la bibliothèque une description détaillée des différents fonds. Retenez surtout que vous trouverez à la bibliothèque les documents dont vous aurez besoin pour réussir vos études. En effet, les bibliothécaires travaillent en étroite collaboration avec vos enseignants afin d'acquérir les documents indispensables à vos études. Pour les acquérir, ils s'inspirent en grande partie des bibliographies rédigées par vos enseignants à votre attention. Mais une bibliographie, qu'est-ce que c'est Voici un mot que vous allez très souvent rencontrer pendant vos études. Il s'agit tout simplement d'une liste d'ouvrages de référence sur lesquels vos enseignants vont vous demander de travailler tout au long de l'année universitaire. Cette liste est généralement communiquée en début de semestre pour chaque matière étudiée.